Salut les astros, aujourd'hui on a une superbe tâche solaire, le soleil est au rendez-vous, j'ai sorti la lunette avec là, le filtre à l'ouverture, la caméra bressée micro -oculaire. On va filmer la tâche solaire et on va la traiter avec PIPP et Régistax. Allez, c'est parti Comme vous pouvez le constater, actuellement on a un bel arbre juste devant le soleil. Bon bah ben, du coup ça se voit sur la vidéo. On a ici une belle zone d'ombre de, de sur l'écran. Et ici on a notre tâche. Voilà, vous pourrez peut-être remarquer également plein de petites euh, taches noires très très très présentes. Ce sont des poussières qui se sont introduites sur le capteur de la microculaire Malheureusement la microculaire on ne peut pas la démonter et je ne peux pas accéder au capteur pour le nettoyer. Voilà, donc euh, c'est peut-être euh, euh, un petit bémol sur... Euh, cette excellente caméra qui m'a toujours rendu service jusqu'à présent donc là j'ai des tâches mais bon ça va s'en aller euh, le traitement qu'on va faire avec euh, PIPP et Registax ça va, euh, ça va euh, réduire tout ça donc là ici on a une superbe tâche avec euh, ici une tâche avec un beau noyau et une belle pénombre un noyau assez grand ici une zone assez étendue euh, de petits noyaux euh, contigus avec une, une pénombre assez fine et ici entre les deux on a des toutes petites taches et une pénombre assez grande, sans vraiment de taches dedans. Il y a peut-être une ou deux petites taches dedans. Hein? D'accord. Tout autour, euh, il y a une euh, des plages faculaires. Hein? On voit des euh, des facules euh, très présentes. Je vais essayer de voir si je peux les les rendre un peu plus contrastées. Alors, en augmentant le contraste, le gamma et euh, la luminosité, je sais pas. Si on peut avoir quelque chose de sympa. Là, ça c'est la saturation, rien à voir. Luminosité, si je la baisse, ça va pas. Si je la monte, c'est trop fort. Donc pour trouver le juste milieu. Voilà. Le contraste. Voilà. Si j'augmente le contraste, on voit toutes ces petites facules. Et ensuite, en jouant avec le gamma, voilà, on peut. Voilà, là, c'est pas mal. Voilà. On a une belle tâche hein. un beau groupe de tâches franchement alors la mise au point elle a été faite ou là elle a été faite avec euh, ici la télécommande la raquette de télécommande avec le focusseur électrique on voyait ce que ça donne quand on défocalise et quand on refocalise voilà on a maurice euh, maurice qui prend euh... <rire> pour le soleil pas enfin, l'ombre juste petite truffe au soleil hein bon alors le setup la caméra le focusseur le filtre ensuite vous avez ici euh, la motorisation motorisation euh, pour euh, l'axe d'ascension droite qui est ici hein voilà donc ça fait tourner cette petite euh, molette voilà euh, il est alimenté par un bloc prise c'est un bloc prise que j'ai récupéré sur un téléphone sans fil qui marchait plus. Donc c'est du, que je dis pas de bêtises, ça nous fournit du 10 volts. Et comme c'est un moteur pile 9 volts, ça fonctionne très bien. Voilà. Alors, voyons voir cette tâche, elle est pas mal. Alors je vais réduire un peu la vitesse du moteur, enfin, je vais l'augmenter plutôt. Alors pour augmenter, la vitesse du moteur, pour augmenter la vitesse du moteur, on a ici une petite molette. Alors j'avoue que ce n'est pas super pratique, parce que ça manque de précision tout ça. Voilà les amis, alors on va faire une capture. Déjà on va essayer de revoir si les niveaux sont bons. Au niveau de la luminosité, du contraste et du gamma. Moi ça me semble bien. Allez on va cliquer sur euh, Filmer. Donc, je filme en 920 sur 1080. Donc c'est euh, Full HD. J'ai une exposition à 31,25 millisecondes. Euh, J'ai euh, une luminosité à 78, un contraste à 30 et un gamma à 170. Voilà. Donc c'est un logiciel de capture très simple. Hein. C'est CamLab Light hein, qui est fourni avec la, la caméra. Donc là, je suis en train de filmer cette zone, pas, hein, enfin cet écran. Donc il va y avoir plein de petits points, mais bon, c'est pas grave. Nous, on va, on va faire un gros zoom là-dessus. Voilà, donc, euh, belle, belle, belle, belle facule, belle pénombre, beau noyau. Franchement, là, franchement, on a une belle, belle, belle, belle... Euh, elle est magnifique. Donc c'est la tâche 2781, hein, notée euh, euh, par euh, les, les scientifiques. Hein, on a euh, un système de codification, hein, donc avec... Euh, un numéro de tâche hein, donc 2781 magnifique bon on se retrouve euh, euh, après avoir terminé euh, je vais faire deux trois captures hein, euh, de cette magnifique tâche et puis euh, on va passer ensuite au, on va passer au traitement euh, pipp et régis et hey, je vous abandonne bon ben je vais en profiter aussi pour faire un, un petit astro dessin hein, quand même c'est c'est une très très belle tâche à dessiner franchement alors c'est parti, hein. je vais régler correctement la vitesse voilà. du moteur c'est parti allez on y va après on comparera ça avec euh, ce que j'ai réussi à sortir de la vidéo Voilà. la première tâche elle est facile à faire ensuite on a trois petites tâches vraiment toutes petites pratiquement sans pénombre alors, le moteur va trop vite. Ça va, il y a un peu de turbulence, mais pas trop. La difficulté, c'est de bien régler la vitesse du moteur, en fait. De bien observer, et d'attendre un, un, un trou dans la turbulence pour capter un détail. vraiment très très belle tâche, très complexe à dessiner, c'est un plaisir, franchement un plaisir, pas facile, pas facile du tout, Alors je vous montre un peu ce que j'ai dessiné là pour le moment, je sais pas si on voit grand chose, voilà, j'espère que la mise au point se fait bien. On dirait presque un archipel hein. j'ai l'impression de dessiner l'archipel du japon c'est marrant plein de petites îles euh, de, des îles pénombrales hein. c'est euh, stupéfiant alors on va essayer maintenant de dessiner les taches noires à l'intérieur de la pénombre alors, la pénombre du groupe euh, qui se trouve tout en tout en bas là pas facile à, dé, à, à, à déterminer et les, les, les multiples noyaux aussi sont pas faciles à, à discerner avec toute cette turbulence ils ont l'air soudés les uns aux autres mais pas facile comme une, une, une ligne une ligne de, de noyaux si les noyaux s'étaient fracturés fracassés en petites miettes très difficile à, à capter voilà alors on va un peu euh, le crayon estompe alors je vais laisser le crayon estompe à l'intérieur je vais le chercher je reviens si vous laissez que mon micro voilà Hop, je remets ça en place comme il faut alors voilà on va on va ombrer les pénombres voilà, on utilise le petit estompeur pour étaler un peu le graphite pour ombrer tout ce qu'on a pu voir voilà autour des noyaux voilà, on va repasser les noyaux au noir voilà forcément en passant l'estompe on a un petit peu effacé ces petits noyaux voilà pour qu'ils soient bien bien contrasté bien noir voilà hop. voilà la tâche et c'est de faire une mise au point hop si possible voilà la petite tâche dessinée ce matin voilà les astros c'est fini on va traiter l'image qu'on a prise avec PIPP et Registax maintenant nous sommes sur l'ordinateur alors euh, je vais commencer par ouvrir PIPP qui se trouve ici Voilà. Alors, PIPP ça va me permettre euh, de faire un pré, euh, pré traitement des images qu'on vient de faire notamment euh, tout ce qui est euh, dérive de l'image hein, puisque l'image j'ai fait un, un suivi motorisé mais il n'est pas tout à fait euh, tout à fait correct et puis je voudrais aussi zoomer sur une, sur une zone bien précise pour éliminer euh, tout ce qui me dérange notamment tous ces petits points là on va essayer d'en éliminer un maximum et puis bon s'il en reste, c'est pas bien grave, on ira les, les retirer ensuite à la fin avec Photoshop. Voilà. Tout simplement pour retirer ces, ces grains de poussière très gênantes. Alors, PIPP, voilà ici son interface de base. Donc On arrive sur une première page qui est le choix de la source. Donc, source files. Alors, je vais cliquer sur source files. Donc, sur file, pardon. Et je vais add source files donc je vais ajouter une source donc là mon explorateur Windows va s'ouvrir bon là il est déjà sur document euh, sur le document correct mais bon, vous cherchez ici dans votre arborescence l'endroit où vous l'avez mis euh, où vous avez mis vos, vos vidéos donc je vais prendre par exemple euh, 3, j'ai fait 3 euh, 3 essais je vais prendre le 0.3 par exemple voilà. Donc euh, voici notre euh, vidéo. Vous pouvez voir qu'il y a plein de petits points ici. Hein. Ça c'est les, les, voilà. les poussières sur ma caméra. Ouais. Il Va falloir que je change de caméra à un moment donné. Mais bon, pour l'instant, je fais avec. Hein, euh, pour que ça fonctionne, ça fonctionne. Hein. On va pas jeter des, jeter des, des caméras euh, juste parce que voilà, il y a des poussières. Hein. Voilà, on fait avec. Alors, euh, ce qu'on va faire, voilà. On va choisir ici le, la nature de l'image. Donc c'est une image solaire et c'est un gros plan. c'est pas le disque solaire complet. C'est juste un zoom. Donc on a ici Solar, Lunar, Close Up. Close up, c'est un, euh, un zoom. Sinon, on a Full disque en dessous, Solar, Lunar, Full disk, donc quand on a le disque complet donc là je vais choisir Solar Lunar Close Up et vous voyez qu'ici apparaît une petite zone rouge fait de petits carrés je peux déplacer avec ma souris alors ici au centre de ce carré je vais placer un élément de mon image que je veux absolument toujours voir dans l'image finale donc, par exemple je vais choisir cette tâche là qui est ici qui est bien définie bien ronde voilà je me mets bien dessus hop, bien au centre voilà donc là j'ai mis une encre ce qu'on appelle une encre et euh, c'est ce qui va me servir de point de repère pour euh, découper toutes les autres images de la vidéo centrées sur cette tâche ce petit coin là donc, hop, je vais fermer on peut fermer, il hein, n'y a, a pas de problème particulier. Je vais ensuite aller ici. Euh, donc euh, Input option, hein, vous voyez, il y a différents euh, onglets. Donc on était sur Source File hein, où on a notre, notre source on a sélectionné. Euh, input euh, bas une Input Option. Moi, je ne change rien. En tout cas, j'ai jamais vu de, de différence quand je changeais les options. Euh, voilà. pour le, le traitement qu'on va faire on n'a pas besoin de choses simples, euh, compliquées hein? on va faire des trucs très simples ici Processing Options donc le troisième onglet là il y a quelque chose à faire hein? on va maintenant définir on a fait notre encre on va maintenant définir une zone d'image autour de cette encre à garder c'est ce qu'on appelle l'air euh, la zone d'intérêt donc en anglais AERA OFF interest, A O -I. donc je vais cocher ici A O I et ici si je vais dans mon petit bouton test option, je vais faire rev euh, refaire apparaître mon image où j'ai mon encre et puis vous voyez ici en bleu on a la zone A O I donc cette zone A O -I, on peut l'étirer en utilisant les petites poignées qui sont là donc, voilà, si je me mets ici cette poussière elle sera en dehors de la zone d'intérêt et si je descends ça ici comme ça cette poussière là et cette poussière là elles seront également en dehors de la zone d'intérêt alors comme mon image va légèrement bouger il est possible que je récupère peut-être euh, cette poussière là et cette poussière là c'est probable hein, parce que ça va légèrement bouger une fois qu'on a choisi notre zone d'intérêt et euh, qu'on a mis notre encre, alors on peut de nouveau fermer cette image. On va aller directement à la fin du Processing, le dernier onglet. Voilà. Ici on a le nombre de, de frames, ici on a 1794 frames d'accord. et puis on va cliquer sur Start Processing. On va laisser cocher Open Output Folder when complete, ça veut dire que quand on aura terminé le traitement, du, enfin le pré-traitement de l'image, on va ouvrir directement le, le fichier pour voir ce que ça donne. Allez, start. Ça va mouliner, ça va mouliner, ça va mouliner. Bon, on est à 3%, 4%. Hein. On peut voir ici la progression de la barre sur les 1794 frames. Voilà donc PIPP, c'est un petit logiciel qui va simplement euh, redécouper notre image qui va faire en sorte que euh, les instabilités euh, les bouger quand il y a un petit coup de vent ou quand euh, euh, il voilà, une petite vibration qui fait que l'image tremble et vibre ça va éliminer toutes les images parasites bien, qui sont un petit peu euh, euh, tremblées et ça va tout recentrer ça va recentrer l'image par rapport à notre encre, hein, le petit carré rouge qu'on a vu tout à l'heure, ce petit carré rouge lui ne va jamais bouger, c'est tout le reste qui va, euh, qui va se réaligner par rapport à ce petit carré, et on va récupérer une vidéo un petit peu plus propre, avec un, un zoom voilà, déjà, euh, par rapport à l'air d'intérêt, l'air of interest, hein, le carré bleu, voilà, on est à presque terminé, on a 79%, 80%. Voilà, ça avance, ça avance, et vous allez voir que PIPP. Alors, PIPP, je m'en servais aussi à un moment donné quand j'avais pas de moteur de suivi. Donc là, j'avais un petit moteur de suivi. Euh, quand j'ai pas de moteur de suivi, je laisse défiler mon Bim, Voilà, donc je laissais défiler l'astre hein, d'est en ouest. Dans le champ de l'oculaire, enfin, de, de la caméra oculaire, je laissais dériver, dériver, dériver. Et après, j'utilisais PIPP et je cliquais sur ma petite planète. Par exemple, si je faisais Jupiter, je cliquais sur ma planète, je mettais le petit carré rouge, mon encre, je le mettais sur Jupiter. Donc Jupiter, elle bougeait, mais moi, mon traitement faisait que tout était centré par rapport à Jupiter. Et donc, c'est la caméra qui bougeait. C'est comme si je faisais un suivi. Motorisé et euh, numérique autour de Jupiter. Donc ça, c'est super sympa quand on a une monture azimutale ou quand on n'a pas de motorisation ou quand on a fait une mauvaise mise en station euh, polaire. C'est possible aussi, hein, où la planète va dériver légèrement. PIPP va tout recentrer, va tout retravailler, va tout pré-traiter et va vous euh, faire quelque chose de clean. Là, on va voir euh, ce que ça a donné. Donc, là, ici, on a euh, notre PIPP. AVI et alors pour faire bien la différence, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la vidéo 03 sans PIPP. Voilà, hop, voilà ce que ça donne. Bon, vous voyez qu'il a plein de euh, poussière vraiment partout. Et ici, on a euh, notre tâche. Là, ici, le, le suivi motorisé était plutôt pas mal. Hein, franchement ça dérive légèrement hein, si on regarde les écarts qui y a entre ici et ici on voit que ça dérive légèrement légèrement dans cette euh, direction enfin, c'est très très léger donc là je suis assez content alors voilà ce que ça donne maintenant avec PIPP donc là on a un zoom sur notre zone d'intérêt hop ah, pas grand chose ah, c'est peut-être pas le bon fichier ouais, voilà bon bah, j'avais encore quelques petites poussières hein, qui traînent mais bon on a euh, notre, euh, notre petite image Donc, si on a une poussière là ici, ouais, on a des poussières des grosses poussières Voilà. Donc une fois qu'on a terminé notre pré-traitement, on ferme PIPP et on va ouvrir Registax. Alors Registax, c'est un deuxième logiciel qui lui va prendre toutes les images, va les empiler les unes sur les autres, hein, en les centrant bien comme il faut. Et puis euh, tout ce qui est flou, les images floues, il va les écarter. Les images qui ont trop bougé ou trop dérivé, il va soit les recentrer, si vraiment il peut pas les recentrer, il va les dégager. Et pour ça, vous allez choisir une image euh, témoin, une image euh, que vous avez, que vous considérez comme excellente, comme bonne. Et puis c'est cette image qui va servir de référence pour comparer, pour savoir si c'est flou ou pas flou, et savoir si ça a bougé ou pas. Voilà. Donc on va aller ici dans Select en haut. Pour faire la sélection de notre euh, image, c'est PIPP, bon, c'est celui-là. Voilà. Non, je vais bouger ma tête, je vais la mettre de l'autre côté. Ça vous dérange pas Voilà. Parce que ici, euh, on va avoir ici un petit, euh, un petit curseur qui se trouve ici. Ce petit curseur, il va nous servir. Voilà. Si on le fait, si on le déplace. Je le déplace dans, dans cette direction. Vous pouvez voir que voilà mon image bouge. Donc c'est à moi de, de choisir une bonne image. Alors pour ça, je ne vais pas utiliser la souris parce que euh, c'est pas assez précis. Hein. Quand on fait ça, c ça va beaucoup euh, trop vite. Je vais utiliser les touches euh, du clavier. Avance, recule, hein, les petites flèches du clavier. Et là j'ai image. Par image celle-là elle est pas mal la 905 voilà donc une fois que vous avez trouvé une frame qui vous intéresse vous restez dessus d'accord voilà maintenant on va aller dans ici setting tout en haut setting automatic processing et alors pour les débutants pour ceux qui veulent euh, pas s'embêter à faire les réglages manuels vous cochez tout align to à align to stack stack to Wavelet. voilà vous, vous cochez tout voilà c'est nickel ok et puis vous cliquez ensuite sur alors il ya une deux trois il ya cette alignment point donc on va créer des points d'alignement quand on clique dessus, regardez ce que ça fait, clique, j'ai plein de petits points rouges. Ce sont les points d'alignement, ce sont les points que des euh, points dits remarquables, hein, qui sont comme un, un chaînon maillé. Euh, et donc on peut en rajouter. Voilà, moi je veux utiliser toute cette zone-là que j'ai repérée comme étant euh, quelque chose de. Euh, que je peux absolument garder. Généralement, je prends les pourtours, pourtours des tâches. Toutes les zones frontières. Voilà. Et après, il y a les facules aussi que je veux garder. Voilà, plus vous délimiterez de points, plus il va pouvoir faire un calcul. Alors, si vous en mettez trop, ce qui peut se passer, c'est qu'il est qu il ait du mal à... À conserver des choses voilà une fois que vous avez choisi vos petits vous avez mis vos, vos petits points etc vous cliquez sur aligne juste ici tout en haut aussi aligne comme on a tout fait en setting automatique il va calculer Alors on va le laisser mouliner là il est en train de sélectionner et de choisir euh, les frames à dégager et à garder Hein. Il est en train de les aligner Et de les comparer Il prend une image, il l'aligne à celle que vous venez de choisir là. Et si euh, ça correspond Il la garde, si elle ne correspond pas Il la jette Voilà. C'est très simple hein. C'est super pratique Franchement euh, les, euh, les gars qui ont, qui ont inventé ce genre de truc euh, Chapeau hein. Alors ça prend du temps hein. Ici on a le tout en bas le décompte on a 23 donc euh, plus votre vidéo elle aura de frames et plus ce sera long. Et ouais. Et puis si vous, votre PC il est un petit peu euh, comme le mien, ça prendra aussi du temps. Donc je vais vous éviter d'attendre trop longtemps là, 37 on se retrouve quand on arrive à 100 Ce qui s'est passé, que vous avez vu voir des, plein de petits traits verts, c'est euh, les, les vecteurs de réalignement qu'il a calculés. Et euh, une fois qu'il a calculé tous ces vecteurs de réalignement, là, il, va, il est en train de vous composer une et une seule image. Hein, là, il a 41%. Donc là, il a fait son choix. Hein. Il, a, il a écarté des, des, des frames, il en a gardé d'autres. Il a calculé euh, le vecteurs de réalignement donc là il est en train de composer une image et à 70% là ça va beaucoup plus vite hein, puisque euh, le, le plus compliqué c'est de savoir faire le tri hein. c'est une sorte d'intelligence euh, artificielle hein, si vous voulez et euh, là ici c'est juste euh, voilà on recompose une image hein, on empile voilà et voilà on a notre image alors comme vous pouvez le constater on a ici euh, des petites zones qui correspondent et eh bien aux tâches euh, aux poussières aux poussières qui ont été gardées alors c'est euh, les poussières qui ont un peu bougé hein. et ici on a ici notre image alors, elle est pas terrible mais bon on va maintenant utiliser euh, nos instruments euh, pour euh, révéler cette jolie tâche alors la première chose à faire c'est d'aller voir l'histogramme donc Ici, on clique sur l'histogramme. Voilà. Et puis on va bouger cet histogramme pour euh, essayer de garder. Voilà, de renforcer un peu le signal, mais pas trop, parce que sinon, si on va trop loin, voilà, on a des grosses taches noires. Si on va pas assez loin, on a des taches très très fluettes. On va essayer de trouver quelque chose. Toujours pareil. Hein, C'est à l'estimation, à l'entre-deux. Voilà. vous pouvez voir ici que vous avez une sorte de carré hein, il n'a pas traité toute l'image il a traité juste un petit carré donc une fois qu'on a euh, dans ce petit carré euh, là, ce qu'on veut, hein, euh, ce qu'on souhaite avoir partout on va dans le petit euh, bouton DO ALL qui veut dire en anglais faire sur tout toute l'image voilà, hop, j'ai cliqué et tout s'est fait sur l'image Maintenant on va aller chercher euh, le euh, gamma. Le gamma c'est une courbe. C'est cette fameuse courbe. Voilà, on peut la modifier un peu comme on en a envie. On peut recréer des, des points. Il suffit de faire des clics avec le bouton euh, clic euh, droit de la souris. Alors si on, je sais pas si on peut y donc je l'ai fait un peu de trop alors on va faire un reset voilà alors on va rester euh, classique avec deux points en fait faire cette fameuse courbe est la fameuse courbe en s là que les que les euh, qu'est ce que j'ai les infographistes ils adorent faire mais bon des fois c'est pas une courbe en s des fois c'est plutôt une courbe en et là ici on est plutôt sur une courbe en U à faire donc vous voyez rien qu'en faisant ce petit traitement on réussit à faire ressortir les, les plages faculaires qui sont tout autour hein, cette espèce de, de surbrillance autour des tâches voilà on essaie de trouver quelque chose de, de bien allez on va garder ça et on fait do all voilà et maintenant on va aller euh, chercher euh, que je dis pas de bêtises et puis rien d'autre à faire donc histogramme et gamma hein. le reste euh, on va pas s'en occuper non on va pas s'en occuper on va aller directement ensuite aller sur les wavelet donc ici on a une deux trois quatre cinq six curseurs de wavelet alors les wavelates c'est euh, couche par couche, euh, des, euh, une façon de rendre un peu plus dur ou un peu plus flou une partie de l'image, pas toute l'image mais juste une partie. Donc, voilà, si par exemple je bouge ce curseur-ci, on peut s'apercevoir que l'image se transforme et devient un peu plus, hein, vous voyez, les tâches deviennent un peu plus euh, significative donc je vais peut-être pas aller jusqu'au bout parce que il y en a d'autres à bouger aussi voilà si je trouver une voilà une une image qui soit pas trop vous voyez le défaut c'est que ça, ça crée des, des zones euh, concentriques euh, ici sur cette tâche là on a euh, ce qu'on appelle des isophotes des isophotes donc c'est des, des bandes euh, de même euh, luminescence de même contraste qui apparaissent et donc il euh, faut savoir garder quand même un certain fondu un certain flouté donc, faut pas aller trop trop trop loin avec euh, les wavelets parfois le, le défaut qu'on peut avoir c'est de vouloir aller euh, faire euh, quelque chose de trop dur au niveau de l'image alors une fois qu'on a trouvé une position qui est à peu près intéressante hein, comme ici hein, euh, euh, l'image a quand même bien changé par rapport euh, à, à ce qu'on avait tout à l'heure on peut ensuite utiliser ici ces petits curseurs pour flouter un petit peu plus. Plus on monte, plus on devient flou. Voilà, Peut-être un peu trop flou. Voilà. Bon, moi ça me paraît pas mal. Et donc une fois qu'on a terminé, bah, on fait comme on fait, on a fait partout, on a fait do all. Pour faire ce, ce traitement sur toute l'image donc il va nous rester ça et ça à dégager ça je vais utiliser euh, On pouvait utiliser euh, the gimp vous pouvez utiliser photoshop ben, voilà ce que vous voulez vous pouvez les garder hein, si, si ça vous fait euh, plaisir alors on a <coughs> save image ici save image et on va la sauver et eh bien on va euh, l'intitulé hop là tâche euh, 0 2 non pas 0,2 euh, c'est la tâche euh, du 5 11, 2020 donc 0,5 11 2020 voilà hop et encore bouger ma tête je vais faire tout le coin de l'écran pour faire enregistrer voilà et on peut fermer du coup et on va aller récupérer notre image pour la regarder un peu plus grande donc Voilà, tâche 05 11 2020, voilà notre jolie tâche. Bon, je vais nettoyer tout ça avec Photoshop. Donc, hop, je ferme, j'ouvre Photoshop, Adobe Write Rabbit. J'ai une version euh, assez ancienne de Photoshop, hein, c'est pas la dernière. Donc, fichier, ouvrir. Donc, ça s'ouvre encore automatiquement sur le bon fichier. J'ai de la chance pour tâche ici. Hop. Voilà. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va utiliser. Voilà. Déjà, ici, arrière-plan, on va le changer. On va faire quelques zéros. Voilà quelques euros c'est bien on va utiliser l'outil de recadrage donc sélection dans euh, image recadrer voilà on a supprimé les petites bordures qui étaient euh, pas très jolies on va utiliser ensuite Image, réglage, niveau. Hop, je bouge ma tête. Je vais aller là-bas. Donc les niveaux, on va essayer de trouver un niveau en bougeant les curseurs. Voilà, ça paraît pas mal. Hop, Hop je redescends. Que vous n'avez pas euh, le tournis. Hein. Euh, image, réglage, euh, luminosité, contraste. Voilà, On, on termine les, les réglages, réglage fin. Image, réglage, euh, exposition. Donc, l'exposition de la photo. Regardez quelque chose de net, moi. C'était pas trop mal. Bon, je pense que je vais garder. Oh, ben... Je vais refaire le réglage des... de l'exposition. Voilà le décalage. Belle tache bien noire. Petite correction gamma de base. Dessaturer un peu le gamma, voilà. Ça me paraît pas mal. Ok. Euh, on va supprimer euh, ce qu'on a plus envie de voir. Alors pour ça, je vais utiliser un outil qui s'appelle euh, l'outil euh, tampon. Tampon de duplication. Donc si j'ai un tampon de duplication, je peux en modifier ici le, le disque. Je prends le disque plus gros. Bon là j'étais bien là voilà alors le but du jeu c'est d'appuyer sur la touche alt de choisir une zone à dupliquer voilà et où que j'aille voilà je vais avoir ma zone dupliquée. voilà hop alt on va prendre du blanc je clique plusieurs fois parce que j'ai réglé l'outil de duplication avec une opacité de 33%. C'est-à-dire que pour avoir du 100%, je dois cliquer au moins trois fois. Notre Image est terminée. On va l'enregistrer au format PNG 24. On enregistre et je vais aller retourner là où j'étais. Un euh, un peu au-dessus parce que il faut que je garde le bouton enregistrer. Donc tâche ta tada tata tata. Enregistrer. Elle existe déjà. Donc on va euh, la changer. Euh, bah, non, on va l'écraser. Voilà. Hop. Voilà. Notre tâche. Sympa. Hein Donc, on est parti, euh, je vous le rappelle, d'une vidéo qui ressemble à ça. Pour arriver à une image ressemble à ça voilà donc il y a un petit traitement sympa euh, pour euh, révéler les détails et tous les petits euh, les petits noyaux les, petits, euh, nos, les tâches les pénombres, les facules voilà. tout, tout ce petit travail là qu'on voit pas sur la vidéo mais ce sont des détails euh, qui existent dans certaines frames et le fait PIP et Registax, on va chercher ces frames là, bien particulières, qui ont ces détails. On va les euh, stacker et on va révéler ces détails voilà, par empilement. Tous les autres vont être écartés, éliminés. Tout ce qui est flou, tout ce qui est bougé, tout ce qui est tremblement, etc. Hop, ça dégage. On garde que le meilleur du meilleur. Voilà, c'est terminé pour euh, la vidéo. Je vous mets maintenant l'image. De, euh, donc, on vient de, de, de traiter avec lastro qu'on a fait, et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti!